Dans cette vidéo, vous allez faire connaissance avec le sonomètre numérique de rédu et vous allez apprendre à bien l'utiliser. Un sonomètre est un appareil qui permet de mesurer le niveau de pression acoustique qui est une grandeur physique qui est liée au volume sonore. Il est utile dans plusieurs situations, incluant la mesure des bruits industriels, par exemple, dans une usine. La mesure est généralement en décibels. Cette mesure est bonne pour un point et un moment donné.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 L'écran d'affichage montre les données durant la prise de mesure et aussi les options choisies. Les boutons de sélection permettent de modifier les options ou de faire afficher certaines données. Le capteur situé au bout de l'appareil est la partie sensible qui capte les bruits. Nous devons régler la pondération ou « Wing » avant de prendre des mesures. Deux choix s'offrent à nous, pondération A ou pondération C. La pondération A ajuste la mesure pour l'oreille humaine en tenant seulement compte des fréquences allant de 500 à 10 000 Hz. La pondération C est utile pour régler une chaîne stéréo car elle tient compte des fréquences allant de 32 à 10 000 Hz. Nous allons donc choisir A. Pour ajuster la pondération, on appuie sur le bouton Weighing jusqu'à obtenir A à l'écran sous Weighing à droite de dB. Il est aussi possible d'ajuster le délai d'actualisation de l'appareil ou response. Deux choix sont possibles, fast ou rapide, avec des mesures prises toutes les 0,2 secondes, ou slow, lent, avec des mesures prises à toutes les demi-secondes. Par défaut, le sonomètre est à fast lorsqu'on l'allume et c'est ce que nous allons choisir. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton response jusqu'à faire afficher fast sous response à l'écran. Il est important de bien positionner l'appareil pour prendre les mesures. Le capteur doit être orienté vers la source sonore. L'écran du sonomètre doit être visible pour la personne qui prend les mesures. Il faut tenir le capteur à 1 mètre de la source de bruit et à 1 mètre et demi du sol. On demande 1 mètre et demi pour reproduire la hauteur moyenne des oreilles. Attention, il est important de ne pas faire de bruit pendant que vous prenez les mesures. Pour prendre des mesures, allumez d'abord l'appareil en tournant le bouton Range. Il faut ensuite choisir la bonne échelle de mesure entre 120 décibels, 110, 100, etc. jusqu'à 60. Pour cela, il faut surveiller l'affichage des données à l'écran. Si on voit afficher LO pour LO, ça veut dire que la mesure actuelle est plus basse que l'échelle déjà choisie. On doit donc choisir une échelle plus petite en tournant le bouton Range. Si l'affichage clignote, ça veut dire que la donnée mesurée est plus élevée que l'échelle actuelle. On doit donc choisir une échelle plus grande en tournant le bouton Range. Le sonomètre prend des mesures en continu dès qu'il est allumé. Les données à l'écran peuvent donc changer sans arrêt et être difficiles à noter. Grâce à la fonction de maintien des données, ou Data Hold ou DH, il est possible de mémoriser les données moyennes et max de la dernière seconde de prise de mesure. La transcription des données sera ainsi facilitée. Pour garder en mémoire les données de la dernière seconde de prise de mesure, appuyez sur le bouton DH. L'écran devrait alors afficher une donnée qui est la moyenne des données mémorisées. Pour faire afficher la plus grande des données mémorisées ou max, appuyez sur le bouton Max. Pour revenir à la moyenne, appuyez à nouveau sur Max. Pour faire afficher la plus petite des données mémorisées ou min, appuyez sur le bouton Min. Pour revenir à la moyenne, appuyez à nouveau sur Min. Pour effacer les données en mémoire et revenir à la prise de mesure en continu, appuyez sur le bouton Reset. Voici un tableau qui présente à nouveau les éléments mentionnés. Alors, pour vous servir du sonomètre, en résumé, vous devez d'abord allumer le sonomètre en tournant le bouton Range à 120 d'abord. Sélectionnez le Wing A et le Response Fast. Déterminez ensuite la bonne échelle selon l'affichage. Si c'est indiqué low, vous devez sélectionner une échelle plus basse que l'échelle actuelle parce que vos données mesurées sont plus basses que l'échelle sélectionnée. Si au contraire l'affichage clignote, ça veut dire que le niveau sonore actuel est plus élevé que l'échelle que vous avez sélectionnée sur l'appareil, vous devez donc tourner la roulette pour sélectionner une échelle plus haute. Vous pouvez ensuite fixer les données en appuyant sur DH pour Data Hold et faire afficher la moyenne, ensuite Max avec le bouton Max ou Min avec le bouton Min. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire Reset pour éliminer les données en mémoire et recommencer à prendre des données en continu. Voilà, il ne vous reste plus qu'à répéter ces étapes pour chaque mesure à prendre.